Bonjour à toutes et à tous, c'est la première fois en dix ans que notre conférence grand public se déroule en format webinaire, donc compte tenu de l'actualité liée au Covid-19, donc du coup j'en profite pour me présenter. Donc, je suis Marjorie Millès de l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France et je suis en charge de l'événementiel. Justement, nous allons aborder ce matin avec Claire Lajonie et Serge Morand les liens complexes entre la biodiversité et la santé exacerbés ces derniers mois par le contexte de pandémie. Lors de la réalisation du programme des conférences l'an dernier, en invitant Serge Morand et Claire Lajonie, je n'imaginais pas à quel point cette thématique allait résonner avec l'actualité. Je dois vous dire combien nous sommes honorés d'écouter ces deux chercheurs qui depuis longtemps alertent sur les risques du déclin de la biodiversité pour la santé, qui font le lien entre les sciences écologiques, de l'environnement, les sciences médicales et les sciences sociales, pour contribuer à mieux comprendre l'articulation entre la santé des humains, la santé du vivant au sens large. Claire Lajonie, et juriste en droit de l'environnement affilié au laboratoire Population Environnement, Développement de l'IRD Université Aix-Marseille. Et Serge Morand est écologue de la santé au CNRS et au CIRAD. Ils ont publié de nombreux ouvrages, dont le livre Biodiversité et santé, aux éditions ISTE en 2018. Avant de leur laisser la parole, un petit point technique concernant le webinaire. Vous avez à votre disposition tout au long de la conférence un chat pour poser vos questions aux intervenants. Marc Barat de l'Agence régionale de la biodiversité et Mathilda Collard de l'Observatoire régional de santé suivront les échanges, répondront à vos questions si besoin. Ils m'aideront à sélectionner les questions que nous poserons à nos deux intervenants pour le temps d'échange à la suite de leur présentation. Vous pouvez également utiliser le chat pour partager des liens ou des ressources avec la thématique de ce matin. La conférence sera disponible en vidéo sur le site de l'ARB dès la semaine prochaine. Merci de continuer à nous suivre. Bonne conférence. Je laisse tout de suite la parole à nos experts et je transmets la parole à Serge. Merci beaucoup. Donc, je vais déjà partager mon écran, démarrer le partage, mettre en place. Voilà. Et ça va être bon normalement. Voilà. Donc un, un grand bonjour à tous euh, et merci de, de, de, de cette invitation. Donc c'est un vrai plaisir avec Claire de pouvoir euh, finalement présenter cette euh, conférence aujourd'hui, euh, plutôt en web hein, et pas en direct, euh, et notamment pour faire ces liens entre biodiversité et santé. Et comme ça a été bien, bien, bien précisé, finalement ça fait déjà quand même euh, pour moi une décennie que je travaille sur ces liens et que d'avant on avait plusieurs fois répété que... Nous y allons de, de pandémie en, en pandémie. Ça a été aussi déjà le cas, puisqu'il y a eu une grosse ATP pour le CIRAD, que j'avais piloté avec Muriel Fiding une, une, une sociologue, sur l'émergence de, de, de maladies infectieuses. Donc, c'était déjà dans, il y a un peu plus de dix ans. Et, euh, sortez de là, c'était effectivement, on était dans une épidémie d'épidémie, une grande accélération. Donc là, je vous re représente un peu des, des données réactualisées sur les patrons globaux d'épidémies, des maladies infectieuses touchant les humains. Donc en bleu, c'est depuis les années 40, c'est le nombre total d'épidémies qu'on peut avoir. Donc on a une augmentation régulière, au moins jusqu'aux années 2010. Après, on a une, semble avoir une petite baisse qu'il faut savoir expliquer, surtout confirmer. Et surtout en rouge, on voit aussi l'augmentation de différentes maladies présentant des épidémies. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'épidémies, mais on a aussi de plus en plus d'épidémies de maladies infectieuses différentes touchant les humains. On trouve déjà aussi des gros problèmes d'un point de vue euh, gestion euh, des systèmes de soins pour faire face un peu à toutes ces cas de figure. Mais aussi, un, mais en fait, un, un patron, enfin, un aspect très important qui a pu changer, c'est une globalisation de ces épidémies. Alors, comment faire ça? C'est simple finalement on regarde année par année depuis les années 40 et on fait une analyse de réseau, de, comme un réseau social, de partage des épidémies de maladies infectieuses d'année en année et on regarde finalement, est-ce que ces maladies infectieuses sont partagées par plusieurs pays, est-ce qu'elles sont, sont partagées par différents, différents pays mais qui ne se partagent pas les mêmes épidémies, ça on le mesure finalement par un, un indice qui s'appelle la modularité. Plus l'indice de modularité est élevé, c'est-à-dire plus, en fait, il y a des plein de petits modules, plein de petits clusters, mais qui ne sont pas liés entre eux. Ça veut dire qu'en fait, on a une épidémie qui démarre dans un pays et reste dans ce pays ou dans des pays adjacents. Si, en fait, l'indice est très bas, ça veut dire que finalement, la Terre entière, dès qu'il y a une, en fait, une épidémie qui apparaît quelque part, ça fait directement une pandémie. On s'aperçoit que depuis 62, si on en croit ces statistiques, hein, donc, on, ont été faites, on a commencé un démarrage de globalisation des épidémies avec un, cette modélité qui chute, c'est-à-dire que oui, on est vraiment rentré dans un, un nouveau monde de grande accélération et de pandémisation des, des épidémies, c'est-à-dire dès qu'un événement qui apparaît quelque part, pouf, ça passe pour toute la planète et je pense qu'on le voit bien avec la COVID-19. C'est pas simplement que pour les épidémies concernant les humains, c'est aussi le cas des épidémies concernant les animaux. Alors là, j'ai pris simplement que les données de l'Organisation mondiale de la santé humaine, pour les années 2005 à 2017, 2019, pardon, à les seules qui sont directement accessibles facilement sans reprendre les, les données de base, et on voit cette augmentation. Effectivement, même si on peut avoir des événements comme des crises économiques qui peuvent finalement ralentir, pour en tout cas les maladies infectieuses des animaux, ralentir le, le nombre d'épidémies. C'est la même chose finalement si pour les plantes, pour les animaux sauvages, avec une augmentation de toutes ces épidémies, notamment euh, des champignons. On voit par exemple que les, les chauves-souris ont été très affectées par l'émergence de, de nouveaux champignons infectieux, qui font des mortalités importantes dans les populations mondiales. C'est le cas aussi, on en a entendu parler beaucoup pour... pour l'extinction massive de de populations, voire d'espèces, disparition d'espèces pour les amphibiens. Tout ça finalement se met en place, se met en lien avec cette grande accélération telle qu'elle a été si bien décrite par, par Stéphane, en référence finalement à l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique hein, qui a été en fait choisie, enfin supportée et portée par Kreutzen, hein, alors, elle n'est pas encore complètement acceptée, hein, pas encore complètement officialisée, puisque finalement, on ne sait pas encore très, très bien où la dater, surtout pour avoir des événements euh, finalement, géologiques datant. Donc, on en a plusieurs. Mais euh, finalement, Stéphane se met euh, vraiment après les années 50, c'est-à-dire finalement, juste après euh, la bombe d'Hiroshima et finalement, cette grande accélération de tous les indicateurs socio-économiques. Hein, que ce soit aussi la population urbaine, que ce soit la, la construction de, de grands barrages, mais qu aussi de tous les indicateurs euh, du système Terre, hein, que ce soit la production de gaz à effet de serre, que ce soit aussi les températures de, de surface, l'acidification des, des océans. Et oui, ça concerne finalement ces épidémies, cette pandémisation des épidémies, bah, elle peut être parfaitement mis en relation avec l'augmentation du fret aérien, l'augmentation des passagers, l'augmentation aussi euh, des transports par les, les bateaux, hein, les, les conteneurs. Si on regarde le nombre de passagers, euh, les années 70, c'était sur euh, l'année 500 millions de passagers. En année 2017, c'était plus de 4 milliards de passagers. Donc euh, une augmentation de 1300% environ, c'est à peu près la même chose que le type d'augmentation pour le trafic aérien. Et donc on peut mettre effectivement bien en relation cette augmentation du trafic aérien, cette augmentation des épidémies, mais surtout aussi cette globalisation, cette pandémisation des épidémies. Si on reprend le petit schéma que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire avec 62 qui était le, le vrai démarrage, et si on reprend euh, finalement cet index de modularité, quoi, donc plus les bains, hein, je vous disais, plus finalement ça veut dire qu'il y a un partage important des épidémies, donc une globalisation, une pandémisation des épidémies, ben on voit bien au moins pour les données depuis 1970 qui sont accessibles par la Banque mondiale, hein, du, du trafic aérien ou du trafic de, de voyageurs, de passagers, Là, on apercevrait eh bien que c'est une bonne relation, c'est-à-dire l'augmentation du transport international, quel qu'il soit, marchandises humains, est eh bien relié avec une globalisation, une pandémisation de ces épidémies. C'est bien la mobilité, notre mobilité euh, des animaux, des marchandises, des humains qui est finalement la cause de cette pandémisation des épidémies. Et on le comprend bien, donc effectivement, début janvier, si vous vous rappelez, hein, ce n'est pas si loin que ça, hein, c'est six mois simplement, on estimait euh, mi-janvier, euh, je me rappelle, le papier qui était sorti hein, par euh, le groupe de, de, de l'Imperial College de London, hein, c'était 1703 cas. Et là c'est hier. Nous sommes à 6 millions là c'était en mars pardon on était à 100 000 cas. donc là c'était juste au moment où j'étais passé sur Paris et que je me demandais ce que je faisais là avant de retourner rapidement sur la Thaïlande. Et là c'est juin c'est hier. donc on a 6 millions de cas. C'est ce quand même assez incroyable c'est à dire que au mois d'octobre novembre il y avait encore un, un virus qui circulait tranquillement sur une chauve-souris quelque part en Asie. Et puis, euh, six mois après, sept mois après, ce virus, même pas, c'est quelques mois après, ce virus est sur l'ensemble des populations sur toute la planète. Ça, c'est vraiment l'exemple type de notre mobilité. Finalement, ça nous fait euh, ce virus, les autres qui, sont, qui servent de ces virus, hôtes intermédiaires, et puis nous, les humains, bah, c'est bien finalement de la biodiversité, de la, de la santé et des sociétés, et finalement de, de ces interdépendances, comme on a essayé de, de pouvoir en fait euh, commencer à le décrire dans un premier travail avec, euh, avec Claire. Ces épidémies de maladies infectieuses, ben c'est ce que je vous aurais on vous aurait déjà dit euh, finalement euh, quelques mois plus tôt, hein, donc au mois de novembre euh, l'année dernière, c'était finalement… Quelque chose qui était déjà décrit depuis au moins 2008 avec euh, une série d'épidémies de, de maladies infectieuses émergentes qui touchent essentiellement les, les zones tempérées. Hein, D'ailleurs, hein, quand on regarde hein, tous les événements d'émergence de nouvelles maladies zoonotiques, c'est essentiellement les pays développés. Mais il y avait une autre carte qui, était, euh, qui avait été produite par John Cetat dans leur setup papier de 2008. Vous avez essayé d'estimer où étaient. Les zones potentielles d'émergence de la faune sauvage, Alors on voit encore un peu les, les, les pays développés, mais on voit surtout les pays d'Asie, et notamment d'Asie du Sud, d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, et certains endroits d'Afrique, et notamment, c'est assez intéressant de voir qu'on a justement les, les pays où, est, où en fait a émergé une nouvelle épidémie d'épola en, en 2013. Le lien, en fait, et c'est ça qui m'avait attiré aussi à travailler en Asie du Sud-Est, le lien fort finalement se faisait que c'était l'Asie du Sud-Est, l'Asie est une terre d'émergence de maladies infectieuses zoonotiques. Hein. La Covid-19 en est un exemple. C'est aussi en fait une terre de, de biodiversité très forte, de diversité culturelle, de diversité bioculturelle, race animale, race végétale, la domestication. C'est aussi un hotspot d'impact. Euh, fort de la de baisse de biodiversité, donc finalement c'était ce lien qui était assez intéressant de se dire ben, est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre euh, la baisse de biodiversité euh, et l'émergence de maladies infectieuses donc ça c'est quelque chose euh, travaillé depuis pas mal d'années et d'essayer de, de, de le reprendre avec des données un peu un peu plus fortes et oui et on, oui on voit en fait des choses qui sont parfois devant un peu paradoxales si on regarde les les deux premiers graphes au-dessus, c'est un peu la carte ici de la diversité spécifique, hein, la richesse en espèces de mammifères, terrestres et marins. Donc plus c'est foncé, plus c'est riche, c'est effectivement les zones intertropicales. Quoi. Donc on voit bien l'Asie du Sud-Est, hein, très riche, mais on voit bien aussi euh, le bassin de, de l'Amazonie ou le bassin du, du Congo. Et si on regarde finalement le nombre de maladies infectieuses, euh, parasitaires, qui ont été décrites chez les humains dans chacun des pays, on a une très bonne corrélation. J'ai repris ces corrélations aussi très récemment en tenant compte de pas mal d'autres potentiellement biais et on voit bien cette, cette, cette relation. qui est une relation de biodiversité. Finalement, plus on a de mammifères et d'oiseaux, plus on, finalement, on a de microbes, virus, bactéries, mais on a aussi plus on a de vecteurs. Et finalement, tout ça est lié en fait avec le potentiel fardeau, parasitaire et infectieux chez les humains dans les épidémies. Ça, c'est un fardeau, ça n'expliqua pas finalement la dynamique des maladies infectieuses. Donc si on regarde plutôt euh, maintenant euh, la biodiversité en danger, c'est-à-dire le nombre d'espèces, euh, et dans ce cas-là de mammifères, mais on peut prendre aussi d'oiseaux, de manière intéressante, on voit bien que l'Asie du Sud, c'est ce point chaud hein, de biodiversité en danger. Enfin, Asie du Sud, est on voit bien qu'on va jusque dans des endroits bah, comme le Yunnan, où on pense que c'est le SARS-CoV-2 à émerger, quoi. Donc là, si on prend ça et qu'on regarde finalement les épidémies, ce que vous vous ai présenté précédemment, hein, donc toutes ces épidémies euh, depuis euh, les années 40, 50 jusqu'à maintenant. Donc si on regarde ces épidémies, qu'on corrige pour ce fardeau parasitaire hein, ici, c'est-à-dire qu'on prend qu compte de ça et, euh, et qu'on regarde la relation avec le nombre d'oiseaux et de mammifères qui sont en danger, euh, euh, selon les critères de l'UCN, évidemment tenant compte euh, du nombre d'oiseaux et du mammifère dans le pays hein, pour éviter des biais on s'aperçoit qu'il y a une corrélation, une bonne corrélation, une bonne association. Tout semble dire que finalement, toutes ces épidémies de maladies infectieuses ont un lien avec, euh, semblent avoir un lien finalement avec les oiseaux et mammifères en danger. Alors comment ça peut se passer tout ça, c'est des questions qui sont encore en... En cours de, de, de travaux, hein, donc euh, certainement, parce qu'en même temps, on a une baisse de cette euh, biodiversité. Donc, si on pèse, perd la biodiversité, on devrait tout perdre. Quoi. En fait, on perd doucement, mais surtout, en fait, on a un relais qui est pris d'un point de vue euh, très important, c'est euh, les animaux domestiques et notamment euh, les animaux de rente. Et là aussi, on a affaire à une grande accélération. quoi. Et on doit regarder maintenant... Euh, quel est l'état de la planète? Bah, l'état de la planète, c'est un monde qui est dominé par euh, le bétail en termes de masse, en termes de, de milliards ou de millions de tonnes. Les humains, bah, c'est ça. Les cochons, c'est ça. Les moutons, c'est ça. Ça, c'est tout ce qui reste des vertébrés sauvages terrestres. En termes de biomasse, évidemment, la diversité est grande. Chevaux, poulets, chiens, dromadérans, des rats, les chats, les éléphants. Donc, on voit finalement que à 95%, 90%, 95%, la Terre est occupée en termes de biomasse par, leur, par les humains et par leurs animaux domestiques. Et sur des, des échelles qui augmentent puisqu'on est de plus en plus à avoir une consommation importante de viande. Et si on regarde les données encore, alors celle de la FAO, bah là aussi on voit que c'est la grande accélération de l'élevage. Si on prend l'exemple des bovins, bah en 1960, il y avait un milliard de têtes de bovins. En 2016, et on a 1,7 milliard environ de bovins. Les poulets en 1960, c'était estimé à 5 milliards, on en a presque 25 milliards en 2016. Et la même chose avec ces augmentations énormes 500 millions de porcins et plus d'un milliard 5 de porcins maintenant. Plus en plus d'élevage, plus en plus d'élevage aussi industrialisé, Donc plus en plus aussi besoin de nourrir ces animaux, c'est-à-dire de transformer des terres pour produire des protéines végétales, pour nourrir et fabriquer des protéines, des protéines animales. Donc ça, évidemment, avec un impact considérable d'un point de vue transformation des, des paysages, déforestation, notamment en Amazonie, pour produire du soja. Donc tout ça aussi avec une, une utilisation intensive de biocides. Tout ça est transformé sur l'ensemble de la planète avec des animaux qui se bâchent sur la planète. Finalement, c'est avec une inversion totale de la mobilité. Avant, les animaux étaient finalement mobiles par eux-mêmes. On les laissait libres de se déplacer dans la basse-cour ou finalement dans la prairie. Maintenant, les animaux sont contraints, sont dans des élevages industrialisés, ils ne bougeront jamais, sauf quand, quand ils vont devenir en fait une marchandise à l'exportation où là, ils se baladent sur toute la planète. Et tout ça, finalement, c'est aussi une concentration D'animaux importantes, hein. Je vais prendre quelques cartes qui ont été faites euh, euh, par Marius Gilbert et puis G Gilbert avec son groupe et avec la FAO qui montrent la densité de vaches ou euh, la densité de cochons. Et là, ben, finalement, ça permet aussi de bien d'expliquer pourquoi finalement l'Asie est aussi une terre d'émergence parce que finalement on, a quand même, on voit bien qu'on a quand même des conflits très forts qui se font entre euh, humains, animaux domestiques et ceux qui restent euh, d'une faune sauvage de plus en plus en danger, mais aussi de plus en plus mise en élevage, on pourrait en discuter. Et puis tout ça, bah, il ne faut pas oublier que bah, ça nous met euh, dans une sacrée panade et aussi un peu dans, dans la bouse, parce que euh, quand on regarde la quantité de matière fécale produite par les, les humains et tous les animaux euh, d'élevage domestique, on en est arrivé maintenant à 26 milliards de tonnes de matière fécale par an, hein, la grande majorité étant produite par les animaux domestiques, donc avec, euh, des, des, des difficultés de retraitement, tout ça. Donc c'est aussi des, des sources de pollution énormes. Pensez à tous les biocides qui sont mis dans ces, les antibiotiques. Donc finalement aussi des pollutions des sols, des, des transformations importantes. Donc finalement l'élevage qui contribue par lui-même directement par la concentration animale et par ses effets, mais aussi indirectement par ses effets sur les habitats et surtout que c'est un contributeur majeur du changement global et c'est un contributeur majeur des pertes de biodiversité. Et tout ça aussi contribue énormément. Bah là, il y a une seule étude qui a pu montrer, par exemple, quelle était la contribution finalement des FSS des, de, des animaux hein, sur euh, la production de, de Cryptosporidium. Donc, c'est un protozoaire responsable de, de, de, de, de diarrhées assez sévères. Donc, il y a eu plusieurs émergences, plusieurs effets aux États-Unis, comme comme en France, comme dans des pays aussi euh, en émergence ou, euh, ou en développement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, hein. 320 millions de milliers de trillions d'océdoïcides, c'est des sommes considérables. Et tout ça pour finir que bah, les, les, les évolutions sont pas très réjouissantes parce que finalement si on continue sur des scénarios de globalisation hein, tels qu'ils sont partis, bah, ça va être euh, plus de viande si on veut dire plus de viande de consommation, bah ça va être plus d'agriculture qui vont en fait être utilisées, qui sont des agricultures qui vont être intensives, cest à, à l'agro-industrie qui va se faire, quoi, au détriment finalement des forêts, mais pas simplement aussi un hein, piscayages d'agricoles traditionnels hein, qui sont complètement transformés pour le principe de la monoculture, et puis là-donc avec une augmentation prévue d'antibiotiques, de biodiescées, donc finalement avec des projections, on aura plus de crises sanitaires, plus de pertes de biodiversité, plus de pertes aussi d'agrodiversité, parce qu'au même moment, finalement, c'est toutes les ressources génétiques qui sont en voie de disparition, comme a pu nous informer l'AFAO, avec 35% des races de cochons qui sont disparues en voie d'extinction, 31% celles des vaches, 16% des chèvres, je continue pas, si ce n'est pour mentionner les 37% des races de poulets. C'est-à-dire qu'à la même moment, on a une, une uniformisation complète. Effectivement, seules les races industrielles sont capables de pouvoir survivre dans le confinement de l'industrie, de, de l'élevage industrie, industriel. Mais ce qui veut dire qu'en même temps, concentration et uniformisation génétique font que ces élevages sont des véritables incubateurs de maladies infectieuses potentielles. Repensons à l'émergence du H1N1 en 2008, hein issu d'une grande ferme nord-américaine et qui, par chance, a fait une pandémie, mais qui, par chance, euh, n'a pas été très virulente. Ce lien, finalement, bah, c'est quoi entre domestique-sauvage C'est au travers de l'écologie de la transmission. Alors, quelque chose qu'on retravaille un peu plus, qu'on voudrait appeler plus une socio-écologie de la transmission, une sociale écologie de la transmission. Donc, euh, pas trop le temps de pouvoir le développer ici, mais simplement pour vous dire, Reprenons finalement ces chauves-souris et on reprend finalement une base de données qui a été exploitée par mon collègue Constance et le groupe d'Oxford sur plusieurs plus d'un millier d'espèces virales décrites sur toutes les espèces animales et notamment sur les humains. Et on regarde un peu ce partage entre virus DNA ou virus ARN. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit Ben finalement… Que les primates sont toujours importants dans ce réseau de partage, et c'est normal. Hein. D'ailleurs, on partage avec eux Zika chez Koudgounien, qui ont émergé simplement dans les années 50, hein. avec avant la dingue ou avec avant le, la fièvre jaune, hein. de, de, toutes ces maladies qui sont associées à même groupe d'arboviroses. Les rongeurs, c'est normal, hein. ils sont vivent avec nous. Hein. C les rats, les souris, ils vivent avec nous depuis plusieurs années, milliers d'années. Les carnivores, périssodactyles et arthiodactyles, voilà, finalement, ce sont tous ces animaux domestiques qui sont essentiels dans ce partage de virus hein, et de virus émergents. Et puis voilà les chauves-souris. Donc les chauves-souris finalement ne sont pas contributeurs tant que ça en termes de nombre de virus hein, comparativement aux autres. Évidemment, par contre, ce qui émerge, c'est souvent des virus qui ont des, des potentialités de transmission assez fortes, hein, soit par finalement... Aérosol, ou finalement, très proche, par contact comme ça, ou directement par contact avec les fluides comme le sang ou, ou d'autres fluides. Donc, pour, pour le cas d'Ebola, donc finalement, avec des, des maladies qui sont très fortement contagieuses. Mais n'oublions pas les primates, ou quand même, Zika, Shinkungunya et la Dengue sont majoritairement des, des aspects importants. Donc, toutes ces émergences, finalement, bah, c'est ce cas alors même si en, à l'heure actuelle le SARS-CoV-2 on n'a pas encore compris, euh, comprendra pas tout de suite comment a pu se faire ce contact entre euh, finalement une chauve-souris euh, insectivore, un autre intermédiaire, pangolin dit certains, mais j'ai comme d'autres collègues qui vont plutôt vers euh, encore la civette ou des carnivores pour faire finalement un premier spillover, une première amplification qui est vraiment finalement au travers de l'animal parce que n'oublions pas qu'en Chine il y a une explosion complète des animaux de ferme, les pangolins, les civettes, les carnivores, qui mis en élevage maintenant, qui est, je pourrais dire, presque semi-intensif, hein, pour en fait, le marché de, de la viande, euh, de brousse, mais aussi pour le marché de la médecine euh, traditionnelle chinoise. Et cet animal, finalement, domestique, c'est la source humilification avec tous ses vecteurs pour finalement repartir sur les humains et faire finalement des premiers spillover. Et cette première amplification qui a lieu, par exemple, pour la Covid-19 à Wuhan, un hub pour se transmettre après sur la planète entière. Tout ça, évidemment, on a quand même quelque chose que j'aimerais bien juste préciser avant de passer la parole à Claire, c'est qu'il ben, y a des aspects très importants qui ne sont pas présents dans, dans, dans ces relations biodiversité-santé, ce sont les économistes, euh, et, ou alors ils le prennent comme Michael Marmot essentiellement sur les aspects très importants de global health et d'injustice de, de, économique et de, et de leur finalement traduction en injustice euh, sanitaire. Si on regarde euh, les données de 2019 qui ont été euh, prises par un, un économiste important, Nicolas Stern, puisque c'est lui qui avait fait le rapport hein, sur l'inaction climatique hein, pour le gouvernement euh, Anglais euh, des Royaumes-Unis, pardon. Donc, ils ont regardé finalement les contributions des grands journaux d'économie hein, qui sont euh, régulièrement cités dans les dans les high rankings hein, pour le Financial Times. Bah, depuis 2000, sur les 50 journaux les plus importants, ont seulement 11 articles qui s'intéressent à la perte de biodiversité au déclin des espèces par des économistes sur 47 000 articles. Dans l'Académie de management. C'est zéro article. Ça veut dire que finalement, le climat, comme le soulignait Nicolas Stern, mais aussi la biodiversité, ça n'intéresse pas du tout l'économie, qu'on pourrait dire en tout cas l'économie mainstream, celle qui est contre actuellement. L'autre côté dans tout ça, c'est que finalement, on a vu un épisode que nous venons avant. Alors je vous redirai, chaque fois que nous avons l'expérience de maladies infectieuses, de pandémies, Généralement, pour les animaux, ça se passe comme ça. Hein. On fait un confinement, on fait des quarantaines, on fait de l'abattage, puis après de la, de la biosurveillance et de la biosécurité. Nous avons vu avec le Covid-19 que nous avons la même séquence, on a échappé à l'abattage, même si finalement euh, le co le, la Covid-19 est loin d'être ég égalitaire euh, dans ses impacts euh, sur les différentes euh, strates et classes sociales euh, de nos sociétés. Donc faut-il se préparer nos sociétés au pire C'est finalement une partie euh, de, de, de, de la gouvernance, je dirais, des États qui, qui, qui travaillent là-dessus, se préparer au pire. Moi je dis que c'est, avec Claire, on dit que c'est peut-être pas ça qu'il faut voir, mais peut-être repenser différemment. La gouvernance doit être repensée différemment pour pour faire finalement l'un futur et le futur, c'est maintenant. Et je laisse donc la parole pour la suite, pour Claire. Bonjour à tous. Alors, je partage moi aussi mon écran. J'arrive tout de suite. Euh, alors oui, le futur, c'est maintenant et ça commence en fait. Euh, on va examiner les outils internationaux de coopération pour les questions de, de diversité et de santé. Alors euh, j'espère que ça marche parce que je vois plus si ça marche ou pas. Oui, c'est bien. En euh, fait, déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que à l'an 2000, un grand mouvement international qui est porté par les Nations Unies. Euh, mentionne qu'il est temps de, de prendre en compte les relations entre biodiversité et santé et que ça serait bien, il est temps d'évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être humain et d'établir une base scientifique, alors ça c'est intéressant, une base scientifique pour mettre en œuvre les actions qui sont nécessaires à l'amélioration de la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes et contribuer au bien-être humain. Donc le bien-être humain, c'est aussi comme ça qu'est qualifié la santé dans la charte constitutive de, de, de l'OMS, on parle de bien-être. Et donc, euh, ce, cette évaluation globale de, des écosystèmes donc au niveau de la planète euh, a fait l'objet de, de rapports qui ont été rendus en 2005. Alors, 2005, on verra, c'est une date importante. Et pour montrer, en fait, les, toutes ces différentes relations entre écosystèmes, santé et, et, et, et différents éléments, quoi euh, l'eau, les, les, les zones humides, nous verrons qu'ils sont réglementés hein, au niveau international. Et, et donc, pour montrer un travail très, très, très nouveau, parce qu'il associait plus de 1200 scientifiques, de disciplines très différentes, et qui ont participé ensemble à discuter et c'était nouveau parce qu'en fait, c'est des disciplines qui ne travaillent pas du tout ensemble normalement, euh, qui ont discuté sur comment évaluer ensemble ces, ces, ces changements écosystémiques et comment avoir une, une base scientifique. Donc ça, c'était effectivement un bon, un bon début sur, euh, sur euh, évaluer. Et, et c'était aussi au moment, rappelez-vous, de... Euh, l'an 2000, ce sont les objectifs du millénaire qui sont définis au niveau international. Et, euh, et là, je vais parler des nouveaux objectifs, les objectifs de développement durable, les objectifs qui ont été définis en 2015. Et ça, c'est du droit international, donc le futur que nous voulons, ou l'avenir que nous voulons, qui était le, le titre de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, pardon, et, et pour définir des objectifs euh, de développement qui étaient liés à la protection de la biodiversité, la protection des océans, donc de la vie aquatique, la protection de la santé et du bien-être, et euh, montrer comment, euh, en favorisant l'équité et la justice, parce que c'était c'était quand même les éléments qui étaient mentionnés dans cette dans cette résolution des, des de l'Assemblée générale des Nations Unies, euh, comment en fait améliorer la, la vie sur la planète, mais pas seulement des humains, mais aussi des, anim, des animaux et de, et de plantes. Bon, on, on va y revenir. Donc cette approche intégrée. L'idée, c'est de répondre à l'interdépendance des défis. Là, on comprend, il y a des changements environnementaux globaux. Euh, il y a des interactions, Serge l'a bien montré, hein, en, en montrant l'évolution du trafic aérien, des, des, des échanges mondiaux. Donc, on se dit, il faut un haut degré de cohérence des politiques, à la fois au niveau mondial, régional, national et local. Et puis, laisser. Alors, il y a cette coordination, quand on dit qu'elle est nécessaire, mais en même temps, il est important de laisser de l'espace pour que les États élaborent des politiques nationales qui soient adaptées à leurs contextes locaux et aussi à leurs écosystèmes, et, et donc qui prennent en compte le, le, le, les socio-écosystèmes, en réalité, dont, dont, dont a parlé Serge déjà. Alors, il y a eu plusieurs plans stratégiques, ça je tiens à le souligner, parce qu'il me semble que c'est important, ça peut faire l'objet de questions, de, de, de, de, de discussions, euh, un plan stratégique au moment de l'élaboration, de ces un petit peu avant euh, l'élaboration de ces objectifs, un plan stratégique pour la diversité biologique est mis en œuvre en 2011, et il se termine là, en 2020, avec un certain nombre d'objectifs, qui, qui sont dits les objectifs d'Aichi, et euh, donc ce, ce plan stratégique est mis en œuvre, mais il fait suite, et c'est ce que je tiens à souligner, un, un plan stratégique qui s'est terminé en 2010 et dont on a constaté l'échec, et, et c'était l'échec en réalité de, de, de l'application de la Convention internationale sur la biodiversité. Mais okay. qu'à cela ne tienne, on continue, oui. Excuse-moi oui. de, de, de déranger, je suis désolée. Est-ce que tu peux afficher ton, en plein écran, en fait On voit encore tes vidéos ah, bon. sur le côté, du coup, pour l'enregistrement, ce sera plus fluide. Ah, je ne voyais, voyais pas, excusez-moi. Oui, non, merci. Non, je, pardon, c'est moi, excuse-moi, Jean. Et, et du coup, euh, ce, ce, on adopte cette nouvelle stratégie, mais en réalité, en prenant compte qu'il y a un échec de, de, de cette mise en œuvre, de, de cette ancienne stratégie, mais sans en prendre vraiment la mesure. Donc, ce plan stratégique, c'est un plan qui est international, charge aux États de le mettre en œuvre au niveau national. Alors, dans les buts, euh, je, je, je, vais, je vais quand même souligner celui-ci qui est le, le but général. D'ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée, utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. Alors, parmi les, les buts, on le voit, réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique, encourager l'utilisation durable, tous ces objectifs ont, ont, ont été définis avec des cibles plus précises et encore on peut, on, peut, on peut discuter de la précision de ces objectifs, mais nous sommes en 2020 et nous savons déjà qu'ils n'ont pas été en fait, euh, là aussi on est dans un constat d'échec, je pense qu'il va, va être mentionné bientôt dans, dans un rapport, mais disons que ce que je tiens à souligner c'est qu'on ne prend pas le temps de tirer les leçons de la précédente stratégie avant d'élaborer une nouvelle stratégie internationale. Et c'est une course à la stratégie ou à son, son, son élaboration au niveau international. Ensuite, il y a évidemment un décalage pour, le, pour la mise en œuvre nationale. Et tout ça fait que finalement, on est, on, on est dans une course, mais qui ne nous permet pas de faire une évaluation. Où, où, où on ne fait pas d'évaluation scientifique de, de, de cette mise en œuvre. Et finalement, euh, à mon grand regret, ce n'est pas tant les juristes qui font cette évaluation, mais ce sont les écologues, c'est les, les, les papiers qui sortent d'évaluation de ces stratégies, ce sont les écologues qui les, qui les produisent. Alors ça, c'est un petit problème aussi de, de, de travail interdisciplinaire qui, à mon sens, devrait être favorisé si on veut régler ce, ces, ces problèmes de changements environnementaux globaux et de, leur, de, de la façon de réglementer pour... Pour, pour éviter de courir à la catastrophe et à la disparition complète de la biodiversité. C'est important de faire quelque chose. Alors, l'engagement international contre les maladies infectieuses, je parlais tout à l'heure des objectifs du millénaire, donc qui ont été définis en 2000, et pour passer aux objectifs de développement durable. Ici, dans les objectifs du millénaire, je mentionnerai juste qu'on avait... Euh, comme cible euh, d'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies, et commencer à inverser la tendance actuelle. Là, en, en, dans les objectifs de développement, on parle plus de bien-être, de bonne santé. Donc là, on revient à cette définition euh, de, de la santé qui, qui est, dans la, comme je le disais, dans la charte constitutive de l'OMS, le bien-être, le bien-être humain. donc au-delà de, de, de la santé, comment les individus se sentent dans la... Dans, dans la, dans la leur vie dans la société, d'ici à 2030 mettre fin à l'épidémie de sida, la tuberculose, au paludisme, aux maladies tropicales négligées et combattre euh, l'hépatite, les maladies transmissibles par l'eau et autres maladies transmissibles. Donc c'est sûr qu'à la lueur de ce qui vient de se passer, quand on lit ça, d'ici 2030, on a 10 ans pour réfléchir intelligemment à comment organiser une coordination qui nous permette de réagir euh, un peu intelligemment à l'émergence d'épidémies dont on, dont on a vu par la présentation de Serge qu'elles vont être de plus en plus présentes. Alors on n'est pas sans outils. Il existe un règlement sanitaire international qui en plus a force obligatoire pour l'ensemble des États membres de l'OMS, qui est un peu différent. Hein. Cette force obligatoire c'est un peu différent du, règle, du règlement environnemental, qui, qui est plus doux, qui est, qui est, qui est moins contraignant, là celui-ci est contraignant, et qui donne un cadre de gouvernance qui est intégré afin d'assurer la sécurité sanitaire mondiale. Donc l'idée, et je vais, je vais souligner ça parce que là aussi il y a des éléments qui me semblent importants d'examiner, de, de, de, l'idée c'est de prévenir la propagation internationale des maladies, de s'en protéger, de la maîtriser et d'y réagir par une action de santé publique proportionnée, alors cette question de proportion, évidemment, là, on, on peut se poser la, la question de qu'est-ce que c'est que proportionnée, limité aux risques qu'elle présente pour la santé publique, mais ces risques en relation avec euh, éviter de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international. Donc on l'a vu, c est, c est, cette question de transport aérien, de transport maritime aussi, on aurait pu le souligner, Santé publique versus l'augmentation des échanges. Ces échanges, ils sont aussi contrôlés par des, des, des agences onusiennes, par exemple le transport maritime, c'est contrôlé par l'organisation euh, internationale du transport maritime, de même, de, de même le transport aérien. Donc en fait, on voit qu'on a des enjeux au sein de ces organisations internationales qui sont très divergents. Et, et souligner santé publique versus... Euh, entrave inutile au, au commerce international. On, on y est, là, on le voit, c'est-à-dire que la discussion, c'est est-ce qu'on ouvre les frontières, comment, euh, à quel rythme Et on voit que c'est une vraie question. Alors, il existe d'autres outils euh, qui ont été élaborés, donc à peu près au même moment que, ce, que la sortie de ce nouveau règlement sanitaire international. Il en a existé un précédemment, mais celui-là est plus précis. L'idée, c'est de, pour l'OMS... De coopérer et coordonner ses activités avec les autres organisations intergouvernementales, notamment la FAO et, et comme aussi l'Organisation internationale de la santé animale. Alors, pour créer un système d'alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies animales transmissibles à l'homme, rapide, hein, laisse-fuges. Euh, coordonner leurs mécanismes d'alerte et partager les informations sur les foyers de maladies animales et humaines et leurs analyses épidémiologiques. Donc, ce système existe. Ce système existe depuis 2006. Et il, il, il a pour but aussi de mettre en œuvre de façon efficace le règlement sanitaire international. Ces trois organisations mentionnées décident aussi de créer un, un mécanisme de coordination, dont il existe aussi pour améliorer et renforcer les efforts au niveau mondial, régional, national et local, une fois de plus, et de coordonner, et ça c'est intéressant en regard de, de, de, de ce que Serge présentait sur les animaux, de, de coordonner l'approche multisectorielle une seule santé pour lutter contre les zoonoses et d'autres problèmes communs de santé, à l'interface homme-animal-environnement, de renforcer et développer la, la collaboration, la communication, la coordination entre les secteurs, donc les secteurs, ce sont les, les secteurs de, de décision politique et d'améliorer les résultats pour la santé. Donc tout ça existe. Je tiens à le souligner et le guide tripartite pour la gestion des zoneuses là, donc, euh, euh, qui est mentionné ici est récent et il date de, de l'année dernière. Donc la volonté a été affirmée, les, les outils d'action existent et euh, et pour preuve, en fait, une stratégie française, cette fois-ci, a été adoptée en 2011 pour euh, présenter la position française sur le sur l'approche la, euh, One Health, donc, qui permet de d'intégrer santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes et de la biodiversité. Et ce, cette stratégie commence en qualifiant la sécurité sanitaire de bien public mondial, qui doit être appréhendée à l'échelle de la planète, dans une, dans une perspective globale et transversale, donc, il doit examiner tous les aspects, en fait, de, de la lutte contre les épidémies. Et les principaux points, et ça, là, c'est de la citation de cette stratégie, sont le développement des capacités de surveillance et de réponse, donc, à ces différents niveaux de, de décision, international, régional et national, évaluer l'impact social et économique des maladies promouvoir la collaboration intersectorielle et le partenariat entre secteur privé et secteur public pour la santé des animaux d'élevage, la faune sauvage et les écosystèmes, et enfin améliorer les recherches ou promouvoir les recherches sur les conditions d'émergence et la diffusion des maladies. Donc ça, c'était été produit en 2011. Et c'est vrai qu'on n'a on a pas senti vraiment de référence, qui si dans, dans le monde académique, dans le monde de la recherche, mais de référence à tous ces outils... Euh, euh, on a mentionné l'OMS, mais pas dans le détail. Donc Peut-être que ça, ce sera quelque chose à, à, à discuter, à réfléchir. Alors, est-ce que ces questions de santé, finalement, existent dans ce qui concerne plutôt le droit international de l'environnement Oui. Alors ça, on a un peu fouillé. On a un peu fouillé avec un collègue qui est Pierre Mazega. On a cherché l'émergence des questions de santé dans différentes conventions liées à la biodiversité. Et dans ces conventions, ce qu'on a fouillé, c'est les textes. Les textes de toutes les décisions depuis 1995, euh, depuis mais en réalité depuis 1992, date d'adoption de, de, de, de la CBD. Et on a, on a fouillé en fait, un peu systématiquement pour voir quels thèmes pouvaient être raccrochés à la question de santé, d'une manière ou d'une autre, donc, on a fouillé, la, je, je mentionne un peu les, les conventions concernées, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur les espèces migratrices, la Convention sur le, le commerce des espèces en danger, la, et sont apparues, en fait, Ramsar, la Convention internationale sur, le, sur, international sur la, les zones humides, et on a vu émerger aussi la, la, la Convention pour combattre la désertification, ça, je le mentionnerai plus tard. Et on a mis en relation, donc vous voyez les, les dates non, sur la frise chronologique en bas. Euh, on a mis en relation, en fait, les, les, les dates des différentes conventions. Les, les ronds rouges que vous voyez tout en haut indiquent que c'est la COP 02, la COP 05, et c'est en relation avec les dates qui sont en dessous pour la CBD, les renvers et pour la, la, la convention sur les espèces migratrices. Et on a mis ça en relation avec des événements qui, qui nous paraissaient importants euh, pour les questions de biodiversité, notamment avec le Millennium Ecosystem Assessment dont je parlais tout à l'heure, Donc ce, ce, ce travail scientifique euh, qui, est paru, qui a commencé en 2001 mais qui est paru en 2005, la création de groupes de liaison. Je le mentionne parce que c'est important, ça veut dire que entre les différentes conventions, on a essayé de créer des liens. On a essayé de créer des liens, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de lien. Donc, euh, trois conventions ont été adoptées euh, pendant la, la conférence de Rio, la convention sur, sur la biodiversité, la convention climat et la convention de lutte contre la désertification. Pardon. Et l'idée, c'était de, de, de créer une synergie entre ces trois conventions. De même, il y avait... Un, un groupe de liaison sur les conventions liées à la biodiversité et l'idée c'est de faire passer des, des messages ou des, des notions importantes entre ces, ces différentes conventions et la santé en fait partie. Donc on voit ce bien-être humain mentionné en, en 2000, ensuite plutôt la notion de donc toujours santé humaine avec la, la synthèse de, du Millennium Ecosystem Assessment de l'OMS en, en, en 2005, puis on voit la santé euh, de la faune sauvage émerger, alors ça c'est suite à la grippe aviaire, et dans des conventions comme euh, Ramsar, la convention sur les zones humides, et puis la convention sur les espèces migratrices avec les, les, les oiseaux, et on voit enfin émerger le terme de Wanaise qui apparaît dans ces différentes conventions. Donc ça c'est pour montrer que Jusqu'à présent, le One Health, c'était quelque chose qui, qui apparaissait en fait dans le monde vétérinaire, dans le monde médical, mais qui, prenait, qui considérait l'environnement comme un contexte. Là, on voit apparaître cette notion de One Health dans ces conventions et ça, ça, ça renforce l'idée que, que cette notion de considérer ensemble la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes est fondamentale et qu'il faut euh, faire ça pour pas prendre de décisions du style abattage et on ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir, ou, ou, ou des décisions qui, qui vont être en fait euh, euh, totalement contre-productives et, et qui vont pas avoir l'effet escompté. Il y a des organisations impliquées, je le dis assez rapidement, mais c'est pour montrer en fait que là, là on en avait sélectionné quelques-unes, il y a énormément d'organisations qu'on voit mentionnées dans les décisions des des différentes conventions liées à la biodiversité, Dans, à chaque conférence des parties, beaucoup d'organisations sont là. Là, on s'était intéressé à l'UNESCO, à l'UICN, à la FAO, au programme des Nations Unies qui, pour, pour l'environnement, pardon, tapote, lui, toutes ces conventions, et, et en fait, on avait mis en regard ce qu'elles qu ont poussé au début, le H pour santé humaine, E pour santé environnementale, donc on voit évoluer l'intérêt pour santé animale, santé environnementale, et puis le haut à la fin, en 2014, pour, pour One Health. Et on voit l'intégration de différentes organisations, et on pourrait faire ça de façon beaucoup plus fine, si on cherchait l'implication d'une organisation, pour voir en fait comment ces, ces considérations, ben pour le One Health, c'est sûr que, L'action de l'action combinée de l'OIE, de l'OMS et de la FAO, qui ont adopté des stratégies communes, a été décisive pour la, la prise en considération de, de la question du One Health dans les conventions liées à la biodiversité. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, en fait, ce qui manque souvent, c'est des liens entre ces différents échelons de prise de décision. On a, bon là, c'est l'Asie, hein, c'est au niveau régional, c'est l'ASEAN. On va du global au local, les, les, les règlements, pardon, les conventions environnementales internationales doivent être mises en œuvre par les États, de même que le règlement sanitaire international doit être mis en œuvre par les États, mais il faut qu'il y ait une certaine coordination au niveau, au niveau mondial, sinon, en fait, on ne sait pas qui doit être mis en œuvre par les États. Et c'est souvent le passage entre l'international, le, le régional et le national, voire le national et le local, il y a une déperdition et c'est sur cette, cet aspect-là de mise en œuvre des décisions qu'on qu qu doit bien réfléchir, parce que là on voit, ça nous paraît clair au niveau, au niveau international, on a ben, par exemple la Convention sur la biodiversité, le règlement sanitaire international, mais en réalité la mise en œuvre n'est pas si évidente et il y a beaucoup d'actions, là j'ai montré au One par... Euh, en fait, pour souligner que le One Health le est, est déjà bien bien implanté, si je puis dire, en Asie du Sud-Est, mais aussi en lien avec l'Europe, qui a beaucoup financé la recherche sur les maladies infectieuses en Asie du Sud-Est. Donc, en fait, il y a des liens aussi qui se font entre régions, qui n'étaient pas mentionnés là. Donc, en fait, il y a une action, il y, y a des possibilités de coordination. Et ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette coordination n'a vraiment pas eu lieu là, dans la pandémie à laquelle on vient d'assister et puis ensuite, on voit alors euh, là, on voit que l'architecture la, de la gouvernance globale est, est extrêmement compliquée. Les chercheurs eux-mêmes s'y retrouvent pas. En plus, il y a des plateformes intergouvernementales comme la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques euh, qui ont des évaluations propres et c'est très difficile de comprendre comment y, y entrer. Et, et tout ça n'ajoute pas à la clarté de la, de la prise de décision, qu'elle soit internationale, régionale ou nationale Alors l'idée là, la question, c'est euh, on est, je vous l'ai dit, la stratégie, euh, la stratégie biodiversité mondiale pour la biodiversité, pardon, finit, finit cette année. On doit en élaborer une autre. L'agenda de la prochaine COP, la COP 15, qui va avoir lieu en Chine. Alors là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est programmée, peut-être en début 2021. Euh, donc ça, c'est l'agenda qui est copié ici. Le, le, le directeur de l'OMS qui dit qu'on ne peut pas continuer le, le Ness as usual, donc on ne peut pas continuer comme on, comme on a eu l'habitude de le faire après la pandémie, euh, peut-être. Mais alors, quel changement au programme de la COP15 Et pour l'instant, euh, si, si la Convention sur la biodiversité sur son site mentionne les maladies infectieuses et en particulier le programme des Nations Unies pour l'environnement, a mobilisé un peu et a affiché des choses qui concernent vraiment le One Health et les maladies infectieuses. Quel changement au pro programme de la COP15 Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Merci beaucoup. Je vais passer à, ma, à mon collègue Marc -Bara. Et les de la oui, merci Marjorie. Euh, merci à Serge et à Claire. Alors on a une question de Tabine Host du département euh, observatoire régional de santé. Euh, pour l'un de vous deux, euh, si on envisage la transition agroécologique, euh, n'y a-t-il pas également un risque de contact extérieur accru entre faune domestique et faune sauvage et peut-être plus généralement le, cette histoire du, du, du contact, si, si on se met à développer l'agroécologie, effectivement d'avoir beaucoup plus de contact avec, euh, avec la faune. Oui je, oui, je peux répondre rapidement, euh, pour dire que oui, c'est effectivement le, une, le cas, hein, Donc, on a toujours eu des, des maladies infectieuses et des parasitaires, d'ailleurs surtout parasitaires pour l'animal qui est finalement non confiné, mais en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, de, c'est finalement euh, quelle est l'importance euh, de, de ce qu'on pourrait appeler une modularité euh, par rapport à une, une comment on dirait, une, une expansion d'une une, une épidémie. Quoi. Donc finalement, on est dans des cas où on peut avoir euh, une parasitose locale, mais est-ce que ça va donner une épidémie globale en fait, qu'est-ce qui donne exactement l'épidémie globale ben, C'est plutôt finalement la globalisation de l'économie, donc et notamment la globalisation euh, de l'agriculture et de, de, de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Donc, euh, si on revient vers une euh, agriculture qui sera plus localisée, une agriculture qui sera plus euh, euh, locale, avec des circuits courts, donc on a toutes les chances finalement à créer des habitats qui seront, euh, je dirais, beaucoup plus euh, polyvalents, des habitats qui seront euh, multifonctionnels, et au terme agricole, quoi, où finalement on aura peut-être des circulations à bas bruit euh, de parasites, de, de, de maladies infectieuses, mais à très bas bruit, et qui en fait ont peu de risques euh, de pouvoir se propager euh, régionalement et à l'ensemble de la planète. Ok, merci. Et c'est vrai il y a une, une question un peu corollaire, on entend dans beaucoup d'articles, cette question de la démondialisation, du fait de, de devoir relocaliser pour plus de, de résilience, etc., notamment sur, sur l'agriculture et, et l'élevage. Mais finalement, on, on parle beaucoup de relocaliser, mais pas forcément de transformer les modes d'élevage dans la diversité génétique, sur la simplification des paysages, etc. Et vous, euh, quel est un peu votre avis sur, euh, sur, sur les différentes formes d'agroécologie, si j'ose dire, qui devraient être mises en œuvre, euh, les, les systèmes multi multiespèces, etc., dans les cultures, euh, pour, euh, pour faire face à, à, à ces risques de pandémie Exactement. Euh, finalement, on s'aperçoit que euh, l'épidémie, la pandémie, c'est à la fois, qu'on pourrait dire, en fait une, une perte de résilience aux échelles locales, donc, finalement, on a créé des paysages et des, des socio-écosystèmes, hein, donc d'humains et tout, qui ne sont pas capables de pouvoir euh, finalement résister, Alors, pas simplement qu'aux épidémies, mais ça peut aussi finalement à, aux périodes d'événements climatiques, à la sécheresse, ça peut être aux feux de forêt, ça peut être à tout ça, parce que finalement, il n'y a pas des, des territoires composites. Donc, il faut avoir finalement cette résilience, donc avec de l'agroforesterie, de l'écoforesterie, avec tout un ensemble de cultures aussi adaptées finalement à des... À des changements climatiques qui va, se, qui va se faire, quoi. Et ça, ça doit se penser aussi dans une économie qui doit aussi reconnaître l'importance de, de, de, de recréer finalement de la résilience, quoi. Parce que ça veut dire qu'il faut peut-être abandonner une économie pilotée uniquement par la finance, pour repartir vers une véritable économie, c'est-à-dire une économie du territoire, hein, une économie des humains. Et, euh, et donc, il doit, et à partir de là, on pourra vraiment parler d'économie circulaire, on pourra vraiment parler de transition écologique. Ok, tout à fait. Mathilda, tu as peut-être une question? Oui, j'avais une question qui était peut-être un petit peu euh, un petit peu sur un autre volet. Euh, je me posais la question aussi de, de, de quelles pratiques euh, innovantes euh, on pourrait euh, on pourrait envisager pour pour mieux gérer euh, de manière euh, intégrée le, le risque infectieux et notamment en, en milieu euh, en milieu urbain. Alors je ne sais pas si vous avez des exemples euh, de fond euh, de manière assez euh, de, de, de manière différente selon les, selon les, euh, les régions du monde, euh, et notamment peut-être en Asie du, du Sud-Est. Ah. Serge, ton micro est coupé. Oui. <rire> Donc, euh, effectivement, il y a une grosse réflexion, alors en Asie du, du Sud-Est, euh, en Asie généralement, sur des... Euh, des cités, hein, des, urbains, des urbanismes beaucoup plus résilients. D'ailleurs, l'Asie du Sud-Est a fait souci, sa stratégie en termes de cités résilientes, hein, d'urbanisme de, de, résilient, où la santé fait partie aussi des, des, des cadres importants, mais aussi le risque, finalement tous les risques, hein, les risques environnementaux, les autres types de risques. C'est-à-dire comment finalement recréer une urbanisation, mais recréer, recréer finalement d'autres liens quoi. Singapour est un des exemples, puisque finalement, il y a une stratégie, plus que One Health qui a été mise, il y a une stratégie vraiment biodiversité qui a été mise en place au niveau de Singapour, avec la recréation de parcs, de jardins, de, de, de, de, de comment on appelle ça, que tout, par exemple, que toutes les fenêtres de chacune des, des, des, des hôpitaux soient directement en contact avec du verre de la nature, quoi, pour finalement le bien-être aussi euh, des patients, de maintenant que oh, toute personne à Singapour soit à moins de 150 mètres à pied euh, d'un endroit euh, pas, à paysager, quoi, d'un parc. Donc là, il y a vraiment des véritables stratégies qui sont faites, qui sont aussi en fait des stratégies de préparation par rapport au changement climatique. Donc on peut penser à ça et notamment, euh, je pense que ça nous a fait bien réfléchir, euh, j'avais été interviewé d'ailleurs dans Le Monde, euh, cité pour là-dessus quoi de finalement c'est la même chose qu'on peut penser sur les territoires c'est à dire en leur redonnant de la résilience on doit recréer finalement des écoquartiers quoi finalement ces écoquartiers en faisant finalement de la modularité en ville c'est-à-dire en limitant aussi euh, la mobilité quoi donc en favorisant euh, le travail sur place alors finalement ça veut dire aussi euh, euh, un problème de justice sociale aussi hein, très importante mais en refaisant le travail sur place en refaisant en faisant euh, les courses sur place en refaisant euh, le, la, la vie sociale plus en écoquartier, ben finalement aussi ça permet de recréer euh, à la fois une résilience et euh, une, euh, une diminution au risque, d'où les, les risques sanitaires. D'accord, merci. C'est vrai, je, je peux embrayer sur cette question, c'est vrai que nous, à l'ARB, à l'Institut, la question de, de la nature en ville et de, de repenser l'urbanisme au prisme de la nature nous intéresse beaucoup et on, on plaide pour ça. Et d'un autre côté, on a lu beaucoup euh, quelques articles récemment dans, dans la presse euh, qui, euh, qui invectivaient la nature en ville et notamment un article récent euh, et qui laissait entendre que euh, si on laissait la nature en ville se développer, on... on d'être plus en contact du coup avec la biodiversité et que ça, ça pourrait poser des risques, ce à quoi le, le Muséum d'Histoire Naturelle a répondu qu'au contraire, les bénéfices apportés par la nature surpassent les, les nuisances possibles. Et, et, et donc ma question est un peu plus philosophique, mais que, que pensez-vous de, de ces mouvements un peu hygiénistes qui reviennent où il faut absolument séparer l'homme du reste du vivant, et, et notamment en ville et la question de la métropolisation. Mais Alors, j'interviens et puis après, je vais laisser ça claire, mais j'interviens peut-être un tout petit peu avant, oui. Et c'est vrai que là, on, on a ça, il y a, il y a un, un graphique. D'ailleurs, ça existe aussi dans le mouvement écologiste, hein, qui dit finalement... On... Ah. Ouais. Et donc, euh, avec une... Pardon, j'avais aussi un autre chose qui va démarrer, je suis désolé. Et oui, donc avec aussi les mouvements écologistes, certains notamment... Euh, il veut séparer complètement les humains euh, des animaux. C'était en prothèse complètement les animaux. On fait euh, 50%, euh, 50 des, des personnes, euh, 50% de la vie, quoi, sur Terre qui serait séparée, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont non plus pas, pas tellement viables, quoi. Je pense, en fait, finalement, les humains, la, la, la, nous avons besoin de la nature. Nous sommes des, des organismes vivants, des organismes évolutifs, hein, de, issus de l'évolution. Nous avons besoin psychologiquement de ce lien avec les animaux avec les humains donc je pense que c'est une vision complètement euh, surréaliste d'imaginer qu'on va vivre dans un monde complètement sans animaux et finalement totalement aseptisé. quoi donc euh, je pense que c'est une, une irréalité totale mais je laisse plus après euh, Claire. il peut-être euh aussi éclairer ça par la, la question des maladies parce que est-ce que, est que ça va empêcher des maladies c'est pas sûr quand on voit les questions d'asthme, les questions d'émergence de, de, de, de maladies respiratoires, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de nature ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de contact assez assez proche avec la nature, c'est des questions comme ça qu'il faut vraiment se poser et, et je crois que en plus, il y, y a des modes, il y a des modes urbaines que moi je comprends absolument pas, mais c'est vrai que cette mode de pas laisser une seule mode de terre dans un, dans un endroit, de tout bétonner, de pas laisser du gravier, comme on le voyait, je sais pas, quand, quand, quand on voyait il y a 30 ans, on pouvait, re... est-ce, est-ce que ça, c'est, est, est-ce que cette façon de, de concevoir l'environnement, c'est, enfin, ou le non-environnement, en l'occurrence, ou le, le trop urbain, est-ce que c'est bon pour la santé? Je pense pas, et peut-être que l'intérêt d'avoir en fait des outils internationaux et de peut-être les utiliser hors pandémie, c'est de réfléchir si on réfléchit à cette question de One Health de façon sérieuse et si on va la pousser jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut considérer qui serait important de faire, qui soit, qu soit protecteur de la santé et de la santé de tous euh, et, et notamment euh, ben, notamment observer ce qui se passe en Asie Singapour c'est certes particulier mais observer ce qui se passe dans ces cités qui sont et puis pas pas seulement en Asie en Europe du Nord qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre en œuvre qui soit beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus harmonieux pour la vie citadine quoi qui, qui, je pense, ben, je pense que tout le monde a pu noter pendant le confinement parce que finalement on ne peut pas le noter très souvent que l'absence de bruit ou le moins de bruit était quand même très agréable, on n'entend plus de bruit de voiture et ça c'est simple, c'est un constat qu'on a pu tous faire je crois et, et, et on entend le chant des oiseaux et on a vu des oiseaux qui sont revenus qu'on n'entendait plus du tout donc ça, ça, ça c'est pas anecdotique en fait ces constats c'est des vrais constats de euh, est-ce que ce, ce, ce, ce tout voiture dans lequel on est là, qui, qui ressemble à rien, est-ce est que c'est -ce est normal Et, et, et, et c'est plutôt dans ce sens qu'il qu faudrait prendre la question. Alors, je ne sais pas y répondre, mais en tout cas, se les poser, ces questions, et peut-être se les poser dans ces, cadres, dans ces cadres, parce que moi, ces outils réglementaires, ça me fait penser, et justement, Singapour va ben, jusqu'au bout, c'est-à-dire, on a la volonté de... On l'a écrit quelque part, on l'a écrit, ben, c'est bien, on l'a écrit, c'est fait. Mais non, ce n'est pas fait. Tout commence au moment où on l'a écrit, mais on n'a on a rien mis en œuvre. Donc, il faudrait peut-être s'y mettre. Quoi. Mais ça, il faut se retrousser les manches et puis il faut réfléchir. Il faut réfléchir intelligemment de préférence. Quoi. Donc, euh... Ok, merci. Et vous avez beaucoup oui. parlé de Singapour. Et ah. on a une question, justement, auriez-vous une publication ou des publications à nous conseiller au sujet de Singapour Je ne sais pas si vous pouvez y répondre tout de suite, mais si vous avez des liens, euh, ça peut être intéressant de nous les faire suivre pour le pour le service après-vente de la conférence. Tout à fait, oui, oui. Moi, j'ai plusieurs choses, plusieurs notamment, oui, la mise en place, euh, notamment, euh, biodiversité santé euh, à Singapour, tout à fait. Et d'autres d'autres aspects, quoi, biodiversité en ville. <rire> mm. Super. Bon. Et, et, et je rebondis peut-être sur cette non, question. Ça, ça, ça rejoint oui. Pardon, non, juste parce que c'est vrai que sur, sur l'hygiénisme, on parle beaucoup, on, on, on dit dans, le, dans la culture populaire, il faut laisser les enfants toucher la terre, avaler des microbes. En gros, euh, il y a beaucoup de publications sur les allergènes, mais on sait aussi qu'en forêt, on n'a pas forcément plus d'allergies, etc. Je voulais savoir où en était la, la recherche là-dessus euh, c est, c est, il y avait des, des programmes de, de recherche qui montraient qu'effectivement le, le, le contact rapproché avec les, la nature et certains pathogènes euh, était plutôt bienfaiteur par rapport à, à un hygiénisme poussé à, à l'extrême. Voilà, en matière de recherche est-ce que vous savez où on en est Berge. <rire> Que, en fait, un, ce qui était intéressant, je trouve, c'était finalement au tout début, quand je suis revenu en France, euh, j'étais finalement fin, fin février en France, début mars, quoi, et prenais les transports. D'une part, j'étais, je me sentais fortement en danger parce que je revenais d'Asie où ça faisait depuis janvier qu'on mettait finalement euh, des masques... Euh, de protection quand on allait dans les dans dans les dans les dans les trains donc euh, qui avait déjà mis en place de façon très rapide finalement tu euh, donne une vision communautaire de la santé quoi c'est vraiment ça et, et en fait j'avais un peu prévu qu'il n'y aurait pas eu d'impact fort en Thaïlande ce que je t'avais dit hein, Claire au tout départ quoi donc et effectivement on a eu que 3000 cas et 54 morts simplement alors qu'en fait il y avait 2 millions de touristes chinois en jan décembre janvier quoi sur le territoire thaïlandais, quoi. Et tout ça, finalement, à, à low cost, avec mais avec, finalement, une, une vision de la santé publique, une vision, une intégration, finalement, aussi, euh, largement des gens dans, dans, dans la santé. Donc, c'est cette approche collective de la santé en situation infectieuse, quoi. Et en France, qu'est-ce qu'on a on nous a appris Là, j'étais aussi complètement halluciné. On nous a appris à nous laver les mains, à nous ralavir les mains. On avait des trucs, lavez-vous les mains c'est quelque chose est que, d'un seul coup, on retrouvait quelque chose que, quand j'étais petit, ma maman, quand je revenais de l'école, il était des questions que j'avais mon goûter si je ne m'étais pas lavé les mains, quoi. Donc, je pense que là, finalement, c'est oui ça qu'on doit retrouver, finalement. On doit retrouver peut-être une hygiène, euh, de comme une hygiène de vie, quoi. On doit retrouver aussi, finalement, une vision collective, c'est-à-dire considérer que la santé, c'est une approche collective, ça doit être réintégré, ça doit se reprendre d'un point de vue... Euh, plus communautaire, et notre dérive qu'on a payée maintenant, c'est plutôt une, une santé fortement euh, individualiste. Une médecine individuelle qui, en fait, coûte énormément cher et qui, en fait, nous est absolument inutile dans les cases de crise sanitaire et qui est profondément injuste socialement. Oui, mais peut-être qu'on peut tirer aussi des leçons. Enfin, Alors, moi, ça me fait pas peut-être qu'on peut tirer des, des leçons euh, même de... Euh, parce que euh, ça me fait penser à un ouvrage sur la grippe aviaire justement de Ian Skund, ce qui est vraiment intéressant et on se dit tiens, dans cet ouvrage je me souviens, il, il, il est dit oh ben, maintenant qu'on a, qu a cette expérience de la grippe aviaire qu'on a tous ces, tous ces systèmes de coordination justement dont je viens de parler euh, là on, on va être prêt mais en fait on c'est pas ça, c'est on va on va être prêt d'abord si on en fait quelque chose dans l'intermédiaire et en plus on ne fait pas que de la, de la, la prévention d'épidémie, c'est à dire que l'OMS doit retrouver aussi son rôle en santé publique. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'OMS, c'est d'avoir un rôle en santé publique, mais pas pas juste pour la lutte contre les épidémies. C'est quels -ce, qu sont les, les éléments intéressants en santé publique. Et là aussi, ce qu'on voit, ce qu'on voit en Asie, et ce que tu viens de mentionner, Serge, c'est que c'est quand même peut-être qu'on aurait des leçons à tirer. De toute façon, je pense que là, il est clair qu'on aurait des leçons à tirer de regarder un certain nombre de nos voisins dans le monde et voir comment comment ça fonctionne plutôt que de regarder un peu. L'entre-soi, là, parce que ça, ça, n'a ça pas l'air de très, très bien fonctionner, donc. Alors, euh, je rebondis sur une question euh, qui a été posée par Myrtille euh, sur les éco quartiers que je crois euh, euh, Claire et euh, Claire a mentionné, ou euh, Serge également, euh, donc euh, Myrtille soulignant que que ces écoquartiers ne plissaient pas forcément euh, euh, l'objectif euh, du projet initial euh, en termes de, de fonctionnalité avec euh, avec euh, des, des habitants qui ne sont pas forcément sensibilisés à, à l'éco-gestion. Moi, j'avais plus une question sur quartier Alors, on peut percevoir son, son, son bénéfice en termes d'apport de, de, euh, pour la biodiversité. Par contre, il y a une question quand on pense également à la santé collective euh, qui se pose en terme de qui se pose peut-être en termes de euh, d'inégalité sociale en santé et et de de problèmes de, de gentrification autour de de ces écoquartiers euh, qui est aussi euh, qui est aussi un qui qui est aussi un, un problème en soi je sais pas si vous ce que vous en pensez Ben, moi, je ne sais pas répondre euh, rapidement à une question comme ça. C'est sûr que le problème de, de gentrification, c est, c est, c est, ça, ça touche certainement aux questions d'écoquartier, de santé, mais ça, c'est des problèmes d'organisation politique déjà au sein d'une ville. Alors, euh, euh, Qu'est-ce qu'on veut comme économie Ça rejoint, ça rejoint plutôt ce que disait Serge sur, sur le type d'économie. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut favoriser à, à tout train le tourisme Moi, j'ai un bon exemple là où je me trouve. Euh, est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des croisières De toute façon, toutes ces questions vont devoir être abordées parce que parce que ça pollue, parce que est-ce qu'on est qu reste dans ce système-là euh, qu'on promeut ou est-ce qu'on est qu fait autre chose Et dans ces cas-là, peut-être que là la, les phénomènes de gentrification ou ces phénomènes-là, gentrification versus euh, écoquartier vont, vont, vont être abordés différemment. Moi, je n'ai pas, pas de solution. C'est plutôt comme ça que je penserais à, à dire c'est une question d'ordre, de, de, de choix économique pour, pour, une, pour une ville ou pour, euh, pour euh, une ville et son, et son, son agglomération. Mais, mais Serge, tu voulais ajouter quelque chose peut-être oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est un, un, un des exemples parfaits aussi de, de, des problèmes de santé euh, bien développés par le, le, le Global Health et notamment par des gens comme euh, Malcott. Pourquoi Parce que finalement, quand on regarde l'inégalité économique, on regarde l'inégalité euh, sanitaire. Il l'a fait en Angleterre. Il a comparé l'espérance de vie euh, portée euh, du, ministre, euh, du ministère de la Santé par rapport au ministre de la Santé à Londres. 10 ans d'espérance de vie de différence. C'est exactement le même qu'entre la moyenne de l'Angleterre et le Ghana. Donc, ça veut dire aussi, on a à faire ça essentiellement. On a une égalité économique qui se traduit directement dans les inégalités finalement environnementales, dans les égalités sanitaires. Et ça, ça suppose qu'effectivement, de pouvoir discuter de tout ça, de santé, de biodiversité, d'environnement, de changement, suppose qu'on qu s'attaque directement à l'inégalité économique. Je crois que Thomas Piketty nous l'a bien dit, c'est-à-dire qu'il faut finalement, c'est parce qu'on va réduire l'égalité économique, qu'on va refaire de la justice, et notamment de la justice par rapport à l'impôt, qu'on va pouvoir passer aussi à l'acceptation, qu'on va pouvoir éviter finalement cette gentrification, parce que finalement ça vient essentiellement sur des enjeux d'achat, de, de, enfin je veux dire, de, de, de, de, de spéculation sur le foncier. Quoi. Donc on doit changer ça. On doit imaginer quand même la révolte des, des Gilets jaunes, hein. comment elle s'est passée. Quoi. Donc elle s'est passée pourquoi Parce que finalement, on supprime l'impôt sur la fortune, on met un impôt qui, était en fait, qui aurait pu être acceptable sur euh, notamment la pollution, le diesel, hein, enfin sur le, cette transition euh, écologique. Mais finalement, on s'aperçoit que 60% de cet impôt, finalement, rembourse la perte de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est-à-dire que finalement, on a créé un impôt dégressif pour les plus riches. Ah, c'est pas acceptable. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas finalement faire de changement d'acceptabilité sociale si on ne craint pas finalement la, je dirais, la solidarité. Ça veut dire la justice. Voilà. Merci, on a deux nouvelles Merci. questions, alors peut-être une plutôt pour, pour Serge, de Robin Chalot. Euh, Est-ce que la multiplication des zoonoses chez l'homme s'accompagne d'un phénomène similaire chez les autres espèces, chez les espèces sauvages euh, Et une deuxième question euh, plutôt pour Claire, de Lucille De Vulf. Euh, on a parlé des, des plans internationaux en matière d'approche santé-biodiversité, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France sur ce sujet alors pour les oui, pour les animaux, ce que j'avais dit très rapidement, nous avons une augmentation euh, totale de l'augmentation des maladies infectieuses qui concernent euh, les animaux sauvages. Hein. On a on a eu des exemples quand même de mortalité importante, ça peut être aussi bien les phoques euh, du lac Baïkal que des tas de carnivores marins hein, qui ont qui ont des pinnipèdes qui ont été affectés, c'est le cas des, des amphibiens. Donc et on sait par exemple sur les amphibiens, avec l'émergence de ces nouveaux champignons, c'est un ensemble finalement d'impacts environnementaux, de climat, de, de, de, de mobilité aussi du champignon à internationale. On a la même chose sur les chauves-souris. Donc finalement, on a l'augmentation finalement aussi des mortalités, des maladies infectieuses des animaux. On a vu les, ant les antilopes de Saïga, quoi, qui en fait avec euh, l'anthrax et les émergents d'anthrax. On a vu les, les cas aussi euh, donc avec le perguilisol, avec de l'anthrax encore qui a émergé sur les populations de rennes. Quoi. Donc on a sans arrêt tout un ensemble qui touche et qui souche aussi les plantes, avec, des, avec aussi des émergences euh, sur les plantes euh, hausses, sauvages en même temps qui sont, qui sont touchées. Donc oui, c'est global. Alors pour le pour le plan national euh, santé, santé biodiversité c'est ça mais Serge est meilleur que moi là-dessus parce que lui il est plus impliqué dans les discussions de ce qui se passe en France là actuellement en fait, plus que moi directement mais euh, mais ça ça existe toujours tu, tu veux en parler Serge de de ce qui se passe actuellement oui parce donc que moi, en, je... en fait ce qui était assez incroyable parce ce que ce que tu as raconté qui était tout à fait vrai c'est à dire que il y avait une stratégie One qui était mise en place 2011 avec tout ça il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment avec des ONG 2014 pour euh, lancer Biodiversité Santé. Finalement, dans le cadre du plan national Santé-Environnement 3, s'est créé en fait un groupe de travail Biodiversité Santé au sein du ministère euh, de l'Écologie, enfin Transition écologique et solidaire, euh, qui a fonctionné plutôt très bien, donc avec euh, des, aussi bien la, la recherche, les parcs naturels, des tas d'agents, enfin c'était quelque chose d'assez intéressant. Pour finalement arriver en fin, en fin d'année dernière, donc euh, une évaluation conjointe par le ministère de la Santé et le ministère de la, de la Transition écologique, le ministère de la Santé a refusé d'évaluer le plan, le, le groupe de travail santé-biodiversité et finalement, il n'était pas renouvelé. C'est-à-dire dans le nouveau plan national santé-environnement, 4, le groupe de travail biodiversité-santé n'était pas reconduit. <rire> ce qui veut dire que c'était en complète contradiction avec tout ce qui était fait avant. Jusqu'à présent quoi Il a fallu finalement qu'il y ait eu cette crise du Covid pour qu'on retravaille finalement dans les mois qui sont précédents pour que finalement le ministère rétropédale et donc devrait remettre en place ce groupe de travail biodiversité santé qui devrait s'élargir un peu plus d'ailleurs dans le cadre du nouveau plan national santé environnement. Donc, euh, oui, rien n'est jamais gagné. quoi. Et D'ailleurs, on avait plein de plans aussi de préparation par rapport aux pandémies. Tout était préparé. On a, on a ressorti des tas de plans qui étaient déjà prêts. quoi. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a eu Parce que finalement, il y a un désengagement complètement de l'État et une méfiance totale de l'État, enfin, je veux dire, de, de, de, des politiques, hein, de, par rapport même aux fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que quand on regarde le ministère de la Transition écologique, quand on voit d'autres ministères, n'ont aucun moyen de financement, n'ont aucun moyen de financement finalement de activités de recherche, ils ont été complètement retirés de tout ça Donc il y, a une, il y a une dégradation complète finalement aussi des administrations et un dénigrement euh, des administrations de l'État pour beaucoup quoi. donc c'est un ensemble qui s'est passé, il y a un oubli de tout ce qui a été fait et même pour ce qui est de la recherche, on peut aussi mentionner que l'INSERM, puisque tu parlais du ministère de la Santé, l'INSERM n'est pas spécialement intéressé par les questions de santé et environnement. Euh, L'environnement ne fait pas partie de la, de la ligne de mire euh, et j'ai toutes les peines du monde à me faire entendre, par exemple. L'INSERM, je précise quand même. Donc <rire> c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on voit que, toute cette question one Health euh, approche multisectorielle, intersectorielle, etc. Tout ça sur le papier c'est très joli, ça existe. Mais en réalité, ce qui manque là, c'est c'est certainement la volonté de le mettre en œuvre. Ou en tout cas, le, la capacité de le mettre en œuvre. Je sais pas comment il faut le dire, mais, euh, et, et, et c'est peut-être ce qui va, ce qui, ce qui va falloir discuter là, maintenant, euh, euh, après, après la pandémie, pour savoir euh, comment, comment rectifier le tir et pour, euh, pour éviter qu'on se dise Ah, oh, tiens, euh, Ian Skunz, il avait dit tiens, on, on, va, on va bien pouvoir lutter contre les épidémies maintenant qu'on a bien réfléchi. Ah, ben non, on n'y arrive toujours pas et puis on attend la prochaine, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y a des leçons à tirer. Hum. Ah. Marc, euh, moi j'ai une question de, de Myrti euh, qui, euh, qui, euh, qui souligne euh, effectivement, la, la, qui souligne la différente logique d'approche euh, par rapport à la biodiversité et par rapport à la perception qu'on peut en avoir, que ce soit la faune ou la flore sur une, une, bonne, une biodiversité qui, qui tendrait à être utile, voire bonne. Une, une biodiversité davantage nuisible ou, ou mauvaise certaines, euh, à certaines espèces euh, animales commensales de l'homme en, en ville, euh, comment com comment, on, comment on communique, comment on peut sensibiliser et, et dépasser cette... Euh, cette, euh, cette euh, ce nœud euh, dans, dans, dans la communication qu'on qu peut avoir euh, tant du point de vue du grand public, mais aussi entre entre chercheurs et, et euh, entre secteurs euh, entre secteurs euh, d'intervention. Il y a déjà d'abord pour l'écologie, quoi, avant de, de laisser la place quoi à Claire pour les aspects un peu plus de... de gouvernance, droit, quoi. Le côté écologie, c'est de dire finalement, une peste, c'est une, une représentation à un moment donné de ce que pouvait être un animal, une plante, un pathogène, un parasite, quoi, qui peut changer finalement de, de statut de représentation. On s'aperçoit finalement, ce sont plutôt tous ces animaux, ces plantes, qui en fait aiment beaucoup les humains, beaucoup les habitats humains aiment beaucoup finalement les transformations humaines, ça peut être les agricultures humaines quoi. Donc finalement, c'est toujours ce, cette protection qu'on a finalement de, de certains animaux, de certaines plantes par rapport aux domestiques, c'est ça en fait qui fait vraiment, ou à l'urbain, c'est ça qui fait vraiment la caractérisation de la peste. Et il faut savoir finalement que tous ces animaux, ben ils vivent avec les humains, si on pense aux rats et aux, et aux, et aux souris, en fait mes animaux préférés quoi. Donc, j'étudie depuis quand même pas mal d'années, que j'aime de plus en plus. Ils arrivent quand même à survivre dans les environnements humains. Ils se sont presque de l'auto-domestication depuis, depuis des milliers d'années, quoi. Donc, ils sont complètement. On met des raticides, ils deviennent résidents aux raticides. Ils peuvent les manger comme ça, ils font plus des mollises. Donc, c'est pas la, la seule, ça marche pas. C'est la même chose, d'ailleurs, pour les, les pestes des plantes, quoi. Finalement, on, on utilise sans arrêt des biocides ça devient résistant. D'ailleurs, les microbes, on met des antibiotiques, ça devient résistant, parce que finalement, on n'a pas compris euh, l'importance de l'évolution. Donc, il faut euh, finalement utiliser euh, la compréhension de l'évolution. Alors maintenant, ce que les gens travaillent sur les rongeurs, ben, c'est d'arrêter d'utiliser ces biocides qui finalement... Euh, de de polus, qui finalement a des impacts environnementaux aussi catastrophiques, qui fait même aussi mettre en danger les autres animaux domestiques ou animaux sauvages des villes, mais travailler finalement sur la compréhension du comportement des animaux. Et en fait, ce que certains de mes collègues, notamment anglais, ont travaillé sur les paysages de la peur, c'est-à-dire transformer finalement l'environnement le, urbain de telle façon qu'il induise une peur aux rongeurs, peur finalement du carnivore, peur du chat. Ce qui veut dire qu'en fait ils vont éviter de coloniser certains de, de certains de ces habitats. Finalement on va on va on va se mettre dans la tête d'un rat. C'est un peu ça ça rejoint un petit peu ce que nous dit à nos à nos deux philosophes français quoi. Finalement on va se on va se transformer. C'est-à-dire on va penser on va on a besoin de gens comme des diplomates. Et là ça s'ouvre vraiment vers les gens sciences sociales qui vont nous faire le lien. C'est-à-dire l'écologie travaille et finalement bah les sciences sociales vont nous faire cette transition parce que euh, ils vont expliquer que certains écologues je ben, pense comme des rats et finalement vont jouer les diplomates entre euh, les humains et eux, euh, les rats, <rire> c'est à dire pour que finalement les rats nous habitent un peu moins. Et c'est peut-être ces diplomates qui Merci. euh, réfléchir à, à la réglementation, justement, c'est à dire comment on observe et qu'est ce qu'on va intégrer dans, dans la réglementation qui soit, qui soit vraiment en relation avec l'observation de terrain. De, et pour faire un lien avec l'observation, euh, c'est vrai qu'on peut citer aussi par rapport à notre perception sur sur la nature en ville, tous les, les programmes de sciences participatives qui sont développés par le Muséum d'Histoire Naturelle permettent euh, à travers des protocoles très simples sur les pollinisateurs, les oiseaux, même les vers de terre, d'apprendre à reconnaître le vivant ordinaire qui nous entoure et parfois même les espèces dites invasives qui sont pas forcément en milieu urbain, simplement pour les connaître et, et les apprécier. Donc euh, voilà, inviter nos, celles et ceux qui nous regardent à, à utiliser ces protocoles. Euh, il y avait euh, une, une autre question sur le sujet consommation de viande qui est intéressante. Pour rebondir sur la présentation de Serge sur l'impact de, de l'élevage, la question c'était en fait, est-ce que vous confirmer euh, qu'au-delà de la transformation des systèmes alimentaires vers, vers l'agroécologie, il faut qu'on réduise drastiquement notre consommation de viande euh, par rapport à la question des, des, des maladies infectieuses. Bah, C'est clair, déjà par rapport même à l'impact environnemental de, de l'élevage et de l'élevage et l'agriculture industrielle consommatrice de terre, donc ça veut dire qu'il faut retourner vers une alimentation euh, moins carnée et plus euh, de protéines végétales finalement ça va être bon pour notre santé parce que d'un autre côté on voit qu'on a une augmentation on a une augmentation énorme du nombre de, de maladies non communicables, enfin, transmissibles quoi obésité, diabète, tout ça, maladies cardiovasculaires qui sont d'abord liées euh, euh, d'abord avec euh, donc l'impact de des, de l'impact de, de, de, de l'animal, quoi. Donc euh, en tant qu'alimentation, euh, qu quoi. Donc il faut réduire ça, et ce qui permettra finalement aussi de réduire, euh, de, de retravailler notre, notre type d'agriculture, euh, et notamment aussi d'agriculture de, sur des protéines végétales. Donc il y a un travail aussi pour les diététiciens de remettre la diététique. Alors... Et ça aussi de l'hygiène finalement, hein. l'hygiène alimentaire. <rire> Marc, tu, tu as une question? Euh, moi j'en ai, en ai encore une, mais vas-y, vas-y. Moi j'avais une question davantage davantage pour, pour Claire euh, par rapport au règlement euh, sanitaire international et, euh, et à son application. Je me, je me posais aussi la question euh, limite de son application puisqu'on est euh, sur la déclaration de, de chaque pays, euh, par rapport au, au contexte propre à chaque pays et au système politique de, de chaque pays, je pense en l'occurrence euh, dans le contexte du Covid, euh, du COVID de, de, euh, au contexte de la Chine et du système politique euh, chinois, euh, est-ce que, euh, est que, est que le système politique d'un pays euh, peut euh, menacer… Euh, application du règlement euh, sanitaire international Alors, ça, ça c'est une question qui est difficile, mais ce qui est intéressant de, de, de relever quand même dans le règlement sanitaire international et la modification qui en a été faite en 2005, c'est que les preuves concernant l'émergence d'une maladie dans un pays peuvent être apportées par tout moyen, tout moyen de communication, littérature grise, euh, tout ce qui peut être échangé Internet, c'est-à-dire que en fait, l'OMS a la capacité de, de rassembler des documents, y compris scientifiques, hein, en l'occurrence qui peut nous intéresser, parce que là on est directement dans euh, s'il y a des publications scientifiques en Chine, est-ce que ça peut contrer euh, quelque chose qui serait plus masqué par le gouvernement et tout, tout, tout moyen de communication de quelque chose qui sera le signe d'émergence ou d'évolution d'une épidémie peut être, peut être utilisé dans le règlement sanitaire international. On, on, on, c'est pas c'est pas souvent mentionné, mais c'est vraiment intéressant parce que c'était pour donner les moyens au-delà du système politique. C'était conçu pour ça, au-delà d'un système politique qui serait qui, qui, qui chercherait peut-être à masquer des informations. Et là, peut-être qu'il n'y aura pas que la Chine. Hein. Euh, bah, peut-être que enfin c'est ces moyens-là et tous ces échanges, même entre personnes, c'est-à-dire entre personnes qui diraient ben bah, tu connais quelqu'un qui est malade. Tous ces moyens sont des moyens d'investigation et peuvent servir d'information sur la maladie. Donc c'était un moyen qui, était, qui avait été mis en œuvre ou pensé au moment de la rédaction du, du règlement sanitaire international. Je ne sais pas si ça contre complètement euh, des travers qui seraient les travers d'un gouvernement qui veut cacher quelque chose, mais en tout cas c'était prévu. Je ne sais pas si ça, si ça répond. Mais... Merci. Alors, il y, a, il y a eu plein d'autres questions sur le, sur le changement de régime alimentaire. Donc, je pense que beaucoup de gens, suite au Covid et au confinement, se sont posés des questions sur le, les changements de régime alimentaire, la réduction de la, de la consommation de viande. Euh, C'était une question similaire. Donc, euh, j'en avais noté une autre parce que une des participantes, le, Lucille, nous a renvoyé sur les, les, les travaux récents de, de la FRB, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, avec qui, j'imagine, vous travaillez... Euh, de très près, et euh, notamment la publication très intéressante qu'ils qu ont produite récemment avec 22 fiches sur les liens entre Covid et, euh, et, et biodiversité, qu'on mettra en lien à la suite de, de la conférence. Et, et, et ma question, c'était un peu sur, euh, euh, sur, sur ce rôle que joue la biodiversité sur la régulation des maladies. Euh, on, on, en, on en parle beaucoup, euh, la recherche avance, mais on n'a pas des réponses aussi claires là-dessus. Que sait-on aujourd'hui vraiment du rôle de la biodiversité à la fois génétique et, et spécifique sur la régulation des maladies et notamment cette, ce fameux effet de dilution euh, et la compétition, la prédation euh, entre espèces Ok, donc c'est un peu une question d'écologie d'abord. <rire> donc euh, oui, c'est une question vraiment intéressante et qui est, qui, est, qui est bonne à poser puisque finalement on n'est pas assez nombreux à travailler sur ce sur ce genre de problématique, on est on est peu nombreux. On travaille souvent sur des systèmes qui n'ont pas d'intérêt, je dirais, direct pour la santé humaine. Hein. Donc ça, c'est aussi un des soucis parce que il euh, y a très peu de systèmes vraiment de maladies infectieuses avec des humains ou avec des animaux de rente qui sont intégrés dans ça. Alors ça change un peu maintenant. Et souvent, on fait des études qui sont qui arrivent après la bataille, c'est-à-dire qui répondent à des crises comme là, par exemple, on va avoir euh, financé pour travailler sur euh, les SARS à euh, l'interface entre euh, le, enfin, les, les coronavirus à l'interface entre chauves-souris et animaux hôtes haute intermédiaire. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire finalement On doit considérer que euh, l'écologie, surtout la diversité, hein, c'est d'abord des interactions, c'est des interactions euh, entre espèces quoi. Et finalement, là, on a plein de travaux aussi bien théoriques que des travaux finalement expérimentaux qui démontrent que plus on a une diversité en espèces, avec des prédateurs, des top prédateurs, des choses comme ça, plus on a des, des interactions avec des parasites, des pathogènes, plus finalement le système est relativement résilient quand, on, quand il dépouche à des changements, quoi. mais finalement, il empêche aussi les... Euh, les, ce qu'on appelle euh, à la fois les proliférations, c'est-à-dire que quand on a un système composé, ben on ne va pas avoir finalement euh, des pillulations, hein, des pillulations par exemple de, de, de proies euh, comme des petits rongeurs, qu'on ne va pas avoir non plus aussi d'épidémie, c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité d'un peu de tout, mais qui va circuler à bas bruit et qui va en fait être pris dans des chaînes de rétroaction et dans des chaînes de régulation. En fait, c'est toutes ces grandes boucles de régulation. Et des aspects génétiques, c'est pareil. C'est-à-dire finalement, quand on est très différent d'un point de vue génétique, ben, c'est là qu'on a une variabilité aussi à l'infection, à la résistance. C'est-à-dire, ben, un virus, il n'est pas capable de pouvoir avec euh, à, à, à, à tout le monde. Et puis, et puis euh, voilà. Et donc en fait, on, on a ce genre de choses. Alors, la génétique, si on transforme, on simplifie le système, et ben finalement, on perd certainement des, des des, des, on, on perturbe en fait des, des, des virus, quoi. mais ceux qui arrivent à rentrer dedans, eh ben, c'est banco parce qu'ils peuvent en fait attaquer tout le monde. Et on va même accroître en même temps, des points de vue évolutifs, la virulence. Quoi. Donc euh, oui, on a plein d'exemples là-dessus. Merci, merci effectivement. Finalement, on revient un peu aux travaux de pionniers de, de Tillman il y a 20 ans euh et de, de l'euro sur le rôle de la biodiversité dans la stabilité des, des écosystèmes, et je pense qu'on aurait tout intérêt à, à réexpérimenter ça dans les, dans les territoires. Et euh, alors j'avais une, une question pour euh, plutôt pour Claire sur le, la gouvernance, et, et euh, on, on a parlé internationale France, et au, au niveau d'une du, région comme l'Île-de-France, nous on travaille pour la région Île-de-France, euh, quels, quels seraient les, les leviers à la fois en termes de... De gouvernance, de droit, de politique publique pour, pour mieux intégrer cette question santé-biodiversité. Euh, Alors je, je la pose parce que c'est le sujet de, de Mathilda, hein. c'est elle qui, qui en parlera beaucoup mieux, mais euh, elle travaille euh, à essayer de faire converger euh, de la santé et de la biodiversité au sein des politiques publiques régionales. Et euh, voilà, on voulait avoir votre avis sur que, comment, euh, comment une région peut un, un peu mieux pousser à ce sujet au travers de ses politiques. Ben, je pense que d'abord ça dépend de la région et ça dépend de ça dépend de l'écosystème politique plus que de l'écosystème c'est-à-dire que ça dépend qui s'implique déjà euh, euh, enfin quels sont les, les partenaires qu'on peut avoir qui sont les plus réceptifs je pense que ça c'est ça c'est vraiment le c'est encore de l'observation mais c'est évident que les partenaires les plus réceptifs sont ceux à aller voir à aller voir en premier et je et je il me semble comme ça, que ça ne dépend pas forcément du secteur dans lequel ils travaillent, parce que des gens peuvent être, peuvent être très, très intéressés par les questions d'écologie dans des secteurs où on les attend pas forcément. Et, et je pense que l'identification des, des, des, des personnes ou des institutions qui finalement ont un intérêt pour la biodiversité ou, ou qui, sont, bah, qui sont présents par exemple dans des conférences, ça pourrait être une indication, hein, euh, et, ou qui écoutent, ou qui, ou, peut, peut en fait... La communication avec des, des gens de ces institutions, je, je, je j ai, j ai pas d'exemple précis, encore moins, encore moins en ile de france mais, mais pourrait, pourrait être, hormis le, évidemment les, les gens qui s'intéressent aux questions environnementales et c'est écrit dans leur, dans leur, dans leur mandat, mais il peut y avoir des gens qui sont intéressés justement par la politique de la ville ou par la politique de, de comment, de, économie, ben justement d'économie des territoires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on développe au au cœur d'une ville en, en termes économiques, qui serait intéressée par ces questions. Et je crois qu'en fait, toutes les, la, la, peut-être le, le, une, une des clés pour, pour, pour trouver des leviers, c'est de voir qui, qui est motivé par ces questions, et, et en particulier en termes économiques, parce que euh, c'est vrai que l'économie territoriale, c'est je l'a souligné, mais c'est vraiment important et commencer par par les, par les acteurs économiques qui, qui s'intéressent à l'insertion. Je, je, je pense à ça parce que parce que je connais des gens qui travaillent sur ces questions dans d'autres dans régions, mais s'intéresser mais, mais au, au, à, à l'économie d'une région ou à l'essor économique d'une région, pas seulement en termes de tourisme, mais en, en termes de, de, de, de production locale, par exemple si c'est si un territoire qui peut être agricole, du ou de production euh, agricole périurbaine, c'est peut-être ces gens-là qui seront des leviers qui sont intéressants pour, pour mettre en œuvre des, des, des politiques qui sont un peu plus, euh, comment, hardies sur le, sur le plan de, de l'environnement ou de la biodiversité. Ouais, merci. Euh, oui, merci. Peut peut alors me peut-être par rapport à ton Oui oui non je pense que c'est euh, le diagnostic que, que Claire a fait euh, est complètement euh, est complètement à ce qu'on a déjà commencé à faire nous euh, au, sein de, au sein de la, de la région Île-de-France c'est ce qui se c'est ce qui se transparaît aussi, c'est-à-dire que que le, le levier de, des acteurs de l'économie du territoire et des acteurs économiques euh, est est un levier euh, essentiel euh, de par euh, en fait il y a, y a un besoin quand on va vers on a fait on a diffusé un, un questionnaire euh, auprès de, de différents acteurs euh, de, de, notre, de, de notre réseau au sein de, de l'Institut Paris Région et, euh, et les retours qu'on a pu en avoir c'est que en fait euh, voilà il y, y, y a une diversité d'acteurs notamment euh, des acteurs euh, euh, des, a, des aménageurs qui sont intéressés par euh, par le sujet mais qui ont besoin euh, d'un d'un accompagnement, d'un appui, euh, voilà, euh, il y a aussi euh, l'enjeu du coût, euh, voilà, des, des arguments en termes de, de coût, euh, puisque là, quand on parle de, de santé et de biodiversité, de, de santé environnement, on est beaucoup sur de, de la prévention à, à long terme, donc euh, voilà, euh, c'est ces, ces éléments-là qui, euh, qui ont besoin d'être aussi euh, valorisés. Serge bon, je... j'ai dû nous quitter. Je reprends la parole pour rejoindre la Convention citoyenne climat. Mais du coup, est-ce que Claire, tu veux rajouter quelques mots ou s'il n'y a plus de questions, on va euh, Non, mais je crois que, je crois que cet élément-là qui vient d'être souligné, c'est important parce que, euh, en fait, c'est toutes les bonnes volontés en quelque sorte qu'il faut, qu faut solliciter. Alors, il faut trouver qui sont ces bonnes volontés ou alors les mettre en relation parce qu'effectivement, aussi l'engagement vient aussi de voir comment on peut s'engager c'est pas forcément évident pour certains acteurs de savoir comment s'y prendre et leur montrer que bien dans tel secteur on, on, on fait ça et peut-être ce qui est pas évident à révéler c'est les, les choses qui sont positives ou qui ont marché et, et, et qui font écho dans d'un secteur à un autre ça c'est c'est peut-être c'est peut-être la, la réflexion elle peut être elle peut être là-dessus ça, ça je D'ailleurs, ça m'intéresse d'y réfléchir, mais mais euh, j'ai pas de solution toute prête. Mais il me semble que c'est aussi en ben par, par l'exemple, hein, en réalité, qu'on peut dire tiens, ça, ça a marché chez eux, mais nous, ça nous a intéressés ». Et et, et je, je crois que des leçons seront aussi tirées de des circuits courts qui ont été obligatoirement mis en œuvre pendant le confinement parce que ça a montré aussi d'autres circuits qui ont été un petit peu différents et, et, et avec des consommateurs, de, de finalement des consommateurs qui sont tout à fait prêts à consommer euh, très local, mais qui savent pas forcément comment... Euh, comment consommer local ou ce qui est local c'est peut-être cette promotion là qui, qui qui faut faire qui paraît qui paraît basique mais commencer par ça et voir un petit peu plus loin euh, le circuit de de production de, de différentes choses pas seulement agricole mais peut-être voir ce qui se passe sur le territoire parce que je pense que je pense que les gens sont prêts sont sensibilisés à, à cette production vraiment locale et, et, et quelles entreprises et surtout à les faire marcher parce que parce que je pense que les habitants d'une région sont conscients que que les, le, la reprise économique va passer aussi par leur action et, et par euh, par où ils pourraient aller pour pour aider à la reprise économique d'un secteur et puis une, une reprise économique avec une économie plus protectrice ou plus, qui intègre plus les individus que les grands les, les, les grands thèmes tourisme ça, là c'est de la c'est de la consommation de tous les jours et je pense que ça c'est un aspect qui peut être qui peut être vraiment intéressant et et, et, et qui devrait faire l'objet d'un examen post post pandémie oui. qui ont pu se mettre en, en, en action pendant le pendant le confinement Je pense qu'on a aussi une remarque très intéressante de Myrtille euh, qui effectivement souligne l'intérêt souligne d'équipes pluridisciplinaires, que ce soit dans, à la fois dans, dans le milieu de la recherche, mais aussi dans, dans la conception et la mise en œuvre de projets de façon transversale au niveau local, mais aussi euh, la nécessité, euh, quand on parle d'acteurs de, de, euh, à intégrer dans la réflexion, c'est aussi la nécessité d'avoir une approche très en amont et, euh, et elle souligne euh, du coup euh, la nécessité de, de penser euh, formation, éducation, sensibilisation euh, dès les lycées, dès les cursus, euh, notamment que ce soit euh, que ce soit des é, des, euh, je, je pense par exemple euh, aux écoles de, de paysagistes, aux écoles d'aménageurs. Euh, et puis, Myrtille soulignait également euh, le cursus des, des futurs décideurs. Euh, bon, là, je pense qu'il y, y a beaucoup à faire. <rire> Moi, j'ajouterais le, le, le cursus des, des juristes environnementalistes qui doit passer par l'écologie. Hein. Ça, ça, ça, ça me semble nécessaire pour le futur. D'accord. Euh, ben, je vous remercie beaucoup, je remercie Claire Lajeunie, donc Serge qui a dû nous quitter, hein, qui s'excuse platement, mais bon, il ne pouvait pas changer les dates de la Convention citoyenne climat, bien sûr. Mathilda, est-ce que tu veux présenter votre prochain rendez-vous le mercredi 10 juin de 14h à 15h du réseau ICE, Île-de-France Environnement peut-être, deux minutes Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, c'est un donc ça, se, ça sera un prochain réuni euh, organisé par ma collègue de l'Observatoire euh, régional de la santé et euh, qui euh, portera sur euh, les euh, les perspectives euh, les perspectives de, de santé environnement euh, euh, dans le contexte de l'après Covid en termes de, en termes de recherche notamment. Euh, à la fois au niveau, euh, au niveau régional mais aussi en perspective avec le niveau euh, national et européen. Euh, voilà et ça sera qui est en lien sur, qui sera disponible dès, qui est disponible dès maintenant sur, euh, sur le site de l'ORS et de l'Institut Paris Région. Euh, voilà, euh, donc euh, euh, toujours dans cette perspective la... de réflexion euh, sur le lien santé-environnement. Voilà, tous les liens seront disponibles hein, à la suite de l'enregistrement et du podcast de la... de la réunion de ce matin. Donc nous, le 25 juin, on se retrouve pour le patrimoine naturel hérité du pâturage en jeu en ile de france On ne la fera pas en ligne car euh, euh, l'animateur Vincent Vignon… Ne a vraiment besoin d'avoir les gens en face de lui pour, pour échanger. Donc, en fonction de l'évolution des, des directives, on vous tient très, très, très vite au courant et on se retrouve par contre, on l'espère tous à 100%, le 17 septembre, euh, dans notre salle où euh, se passent toutes nos conférences à la Alpajol, dans le 18e, en espérant que cette auberge de jeunesse réouvre très rapidement. Je vous remercie. Je tiens surtout à remercier aussi Jean-Frédéric Lassara qui est derrière à la technique et qui sans lui, tout ça ne serait absolument pas possible. Merci Claire, merci Marc et Mathilde de m'avoir aidé sur les questions et je vous dis à bientôt. Au revoir.